Euh, alors moi je suis entrepreneur, euh, j'ai créé deux entreprises euh, depuis la sortie de l'école. première qui s'appelle Shaper, Shaper, c'est une application de networking où on reprend les codes de Tinder mais on les applique à la rencontre professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de swiper pour euh, rencontrer l'amour et pour trouver l'amour, en fait on swipe pour euh, recruter des gens, trouver des clients ou, ou faire du networking de manière un peu, un peu générale. Voilà, donc j'ai créé cette entreprise, je suis toujours associé mais plus opérationnel depuis début 2020 et début 2020 j'ai lancé Émile avec euh, Paul, mon associé. Emile, c'est un organisme de formation en data qui a un positionnement un petit peu particulier parce qu'on ne forme pas pour de la reconversion professionnelle. On forme plutôt tous les métiers du digital pour que les gens puissent développer des savoir-faire en data qui vont leur servir dans leur métier du digital, bah, s'ils sont en marketing ou en, ou en produit, par exemple. Donc, on a quatre programmes à distance, mais avec un système où il y a beaucoup d'applications. Et on a été racheté par le wagon euh, en juin 2022, voilà, Donc il euh, y, y a trois mois. Et maintenant, je suis VP New Product du Wagon. Donc, mon rôle, c'est de lancer toutes les nouvelles offres du Wagon dans le monde, puisque le Wagon est présent dans une, un, peu, un peu plus de 25 pays. Et, euh, et voilà. Je suis client Nalo depuis 5 ans maintenant, il me semble. Euh, J'avais justement rencontré Albert, donc, euh, qui est euh, sur Shaper. Voilà. Euh, il est même devenu actionnaire de Shaper, donc ça, ça a commencé un petit peu comme ça quand Nalo se, se lançait, je pense que je suis un des premiers, un des premiers clients. Euh, j'ai deux projets chez Nalo aujourd'hui, j'ai un, pro un projet d'épargne moyen-long terme, voilà, euh, où il y a le gros de, une grosse partie de mon épargne, on va dire. donc là je suis vraiment dans une visée de di diversification, euh, je ne veux pas faire de stock picking aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps et ce n'est pas mon métier, donc, avec la stratégie de Nalo euh, sur le profil de risque et euh, tous les ETF, en fait, ça me permet de, de diversifier sur des marchés financiers au sens large, en fait, grâce à grâce à Nalo. Et j'ai aussi un projet d'épargne de court terme. Donc, c'est un peu mon épargne si on a un énorme coup dur euh, dans la vie de tous les jours où j'ai un petit peu d'épargne. Voilà, donc, il y est beaucoup moins risqué, où il y a beaucoup d'obligations. Beaucoup euh, et donc, euh, je, je, je mets un petit peu sur les deux euh, au, au fur et à mesure. Voilà. Alors, euh, des, des conseils financiers pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, j'ai fait un truc, euh, j'ai l'impression qu'il se fait quand même pas mal. Mais si on est salarié qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, euh, bah, il faut pas hésiter à se faire un petit prêt à la conso à la fin de son salariat. Euh, parce qu'on peut encore emprunter. Alors, les taux remontent en ce moment. Mais moi, à l'époque, j'avais pu emprunter avec Boursorama euh, 30 000 euros en trois clics à 0,9. En, fait. en fait, je me suis constitué comme ça une espèce d'épargne d'entrepreneuriat, entre guillemets, si j'avais besoin de lancer. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est de vraiment aussi sur ses finances perso, tout de suite raisonner sur ses dépenses un peu quotidiennes. Qu'est-ce qu'on peut enlever qu'est-ce qu'on peut garder Et essayer de faire aussi un plan si on a besoin de ne pas se payer pendant 18, 24 mois. Est-ce que c'est vraiment possible Voilà, euh, Parce que ça ne sert à rien de se lancer dans un système où, euh, en fait, au bout de six mois, le projet va tomber à l'eau parce qu'on n'a pas géré la partie. Euh, la partie finance perso, et après une fois qu'on a commencé à entreprendre et que ça commence à marcher, euh, comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, euh, je pense qu'il faut faire attention à l'effort d'épargne aussi tout de suite euh, et essayer de mettre de côté bah, justement sur Nalo, parce que la solution est top pour ça. Mettre être un peu régulièrement de côté aussi pour euh, bah, prévoir la suite parce que euh, bah, contrairement au salariat, ça peut exploser évidemment, mais euh, l'incertitude fait que euh, je pense qu'il faut faire un vrai effort d'épargne enfin, de manière générale quand on est entrepreneur.